Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse Jou. vos noms s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, psaume chapitre 47, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 47.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 L'éternel s'avance au son de la trompette Chantez à Dieu, chantez Chantez à notre roi, chantez Car Dieu est roi de toute la terre Chantez un cantique, Dieu règne sur toutes les nations Dieu a pour siège son saint trône Les princes des peuples se réunissent au peuple du, du Dieu d'Abraham Car à Dieu sont les boucliers de la terre Il est souverainement élevé, Amen je connais ce Dieu puissant Qui relève tout défi Que m'importe s'il m'a surgit L'éternel est dans le corps sont toi notre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants encore pour ces jours, Père. Ta présence réjouit nos cœurs, ta présence nous console et nous fortifie, mon roi. Nous sommes à toi, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Tu t'es aussi donné à nous, nous voulons aussi nous donner aussi à toi Seigneur et de pouvoir te servir toute notre vie Père de marcher avec toi, de pouvoir réellement aussi chanter comme nous l'avons entendu entendu temps de l'élection et glorifier ton Saint nom parce que tu es souverainement élevé mon Seigneur Jésus tu es le roi de rois. tu es le Seigneur de Seigneur tu es le Dieu qui entend aussi nos prières mon de Père Saint-Dieu tu es le Dieu qui aussi exauce mon roi parce qu'il n'y a aucune maladie que tu ne peux guérir mon de Père Saint-Dieu, oh que tu es les dieux qui fait des merveilles pour les hommes Seigneur Sois donc élevé, sois donc glorifié mon bénémoine Père Saint-Dieu pour ce béni moment parce que nous avons donné encore ce soir d'être en cet endroit de voir si prier pour les malades on oh, aussi chanter ta gloire bénémoine père du Dieu d'élever nos voix pour ton nom à toi qui est le nom qui nous soutient qui nous relève dans les moments les plus difficiles béni père oh Dieu oh tu es un appui saint mon roi quand j'ai chancelé l'eau éternel et ta bonté à toi mes soeurs d'appui Seigneur nous appuyons sur toi mon bénémoine Père Saint-Dieu Mon frère s'appuie Ma soeur s'appuie, nos enfants s'appuient Nos frères, Père du Dieu, nos petits enfants Père du Dieu, chacun de nous appuyons sur toi Mon Bénéme, Père son Dieu Parce que tu es vraiment un bouclier, un soutien, un secours Pour chacun de nous, mon Bénéme Sois béni encore ce soir Merci pour le cantique, mon Père son Dieu Merci pour ce que tu fais dans nos familles Ce que tu fais parmi nos frères et sœurs, soeurs Mon Bénéme, Père son Dieu et Merci encore pour ton nom qui est glorieux Qui est merveilleux, Seigneur Et qui console encore davantage le cœur, mon Bénéme, Père oh Dieu Tu es le roi des rois Merci Père Père, pour ce que tu fais, pour les chants et les cantiques, nous avons chanté, Père oh Dieu. Ah, gloire à toi, mon bénévole, Père du son oh Dieu. Pour nos cœurs, nos âmes, Père du sont encore élevées vers toi. Pour ces jours, Père. Nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs, partout où ils sont. Que tu le bénisses, Père, dans chaque endroit, dans chaque lieu où se trouve encore, personne, Saint. aucun ne soit laissé de côté, mais que tout soit béni. Car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est bon notre Dieu. Il est vraiment glorieux. et que son sein Nom soit béni pour son amour et, et sa bonté et à notre endroit. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu fortifie chacun de vous. Et qu'il vous donne encore davantage de pouvoir s'accrocher à lui. Parce qu'il est un rocher, un appui certain C'est lui qui s'appuie sur lui. Nous nous accrochons à lui parce que il nous a accordé cette grâce de pouvoir non seulement voir, mais aussi entendre aussi. Et c'est vrai que nous poussons. nous sommes de ceux-là qui peuvent dire, Seigneur, merci, parce que tu ne nous as pas laissés dans le ténèbre, mais tu nous as envoyé en fait la lumière, comme tu l'as dit toi-même, que lève-toi, sois donc éclairé, car ta lumière arrive. Nous voyons donc... La lumière, par ta lumière, comme nous pouvons le dire avec sincérité parce que si nous, il ne nous éclaire pas, nous ne pourrons pas arriver à pouvoir voir clairement. Nous nous réjouissons vraiment de ce que nous voyons qu'il conduit nos parmes jusqu'à ses jours et sa fidélité est son pareil. Et comme la Bible le dit aussi, son nom est, est fidèle. C'est un bonheur donc, de pouvoir avoir notre Seigneur et aussi une grâce, un privilège de pouvoir aussi avoir de frères et sœurs en Christ notre Seigneur et dont nous avons la joie de pouvoir savoir que lorsque la trompette retentira nous nous retrouverons de l'autre côté nous sommes vraiment des pèlerins des voyageurs c'est pour ça que nous ne voulons pas nous embarrasser des choses inutiles qui nous alourdissent effectivement sur cette terre nous avons la grâce de pouvoir avoir un lieu où nous pouvons tout déposer et en cela après avoir tout déposé nous partons libres ayant aussi des repos, pas de tourments dans notre cœur parce qu'il nous a vraiment déchargés de tout cela. Qu'il soit donc béni parce qu'il nous a donné cette grâce de pouvoir avoir cet endroit où nous pouvons nous décharger alors que les autres souffrent effectivement ils ne savent pas quoi faire avec tous les problèmes qu'ils ont, avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais nous, nous savons, nous pouvons trouver du repos. Cela, la grâce que nous avons à son endroit est de pouvoir simplement, comme il est dit, la louange aussi aux hommes droits. Nous voulons simplement glorifier ce Jésus et, et, et lui dire aussi de tout notre cœur au plus profond de notre âme, combien nous l'aimons, combien nous désirons vraiment marcher avec lui chaque jour de notre vie. Et comme souvent nous le disons, nous le chantons, que ma vie soit une prière comme une fleur aussi, et comme un parfum de bonne odeur aussi. Et nous voulons que le Seigneur nous aide à ce que cela soit ainsi, que chaque jour de notre vie, nous puissions simplement dire, Seigneur, si tu ne m'avais pas accordé le souple de vie, aujourd'hui je ne pouvais pas être parmi les vivants. Et cela te pousse aussi à pouvoir les glorifier. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur, parce que c'est sans complaisance qu'on peut dire effectivement qu'il prend soin de nous. Ça, dans le moindre détail. J'ai entendu un Amen dans le courant là, c'est merveilleux. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse aussi notre sœur Elodie, qui est arrivée. je pense qu'elle est d'ici, hein, donc arrivé parmi nous. Son voyage a été long, hein, de venir là-bas, des Bordeaux jusqu'ici. Que le Seigneur te bénisse, ma précieuse sœur, et aussi bénisse aussi ta famille et les enfants qui sont restés aussi de l'autre côté aussi là-bas. Mais je pense que le repas aussi, euh, probablement demain, après-demain, il ne restera pas longtemps, je pense. Il est d'abord où notre soeur est, il n'est pas ici. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur, notre Dieu, continue encore à pouvoir agir. Cette année est une année tout à fait extraordinaire. Hein? Vraiment, <rire> aie, aie, aie, aie, aie, aie. notre frère Graël l'a chanté ici avec notre sœur Wivine. Vous entendez la main là qui sort Parce qu'il peut dire ce que Dieu a fait pour nous. <rire> c'est merveilleux ça. J'ai dit, j'entendais le téléphone sonner aujourd'hui. Il dit, mais papa, papa, on peut venir te voir. J'ai dit, bon, juste quelques minutes, j'ai dit, il n'y a pas de problème, vous venez quand même. Et puis bon, je suis descendu, j'ai trouvé, il me regardait avec les yeux qui, j'ai dit, mais ça pétille comme ça, il y a quelque chose. Alors, il me fait sortir un photo là, j'ai dit, regarde, j'ai dit, waouh, je lui dis, regarde, il dit, mais papa, regarde, très bien. Je regarde bien, j'ai dit Alléluia. C'est quoi que j'ai vu? Deux étages. Pour la première fois de ma vie, je pouvais avoir deux étages. Ces deux étages, il y avait un bébé là, un bébé ici. Non non non non non non Eh oui, hein. Alors, on peut dire ce que Dieu a fait pour moi ah, J'ai sauté de joie, j'étais heureux C'est pour ça qu'ils quand ils ont chanté ici, quand ils ont dit tant Amen Amen, Dieu est bon, il est vraiment merveilleux hein. Et, et, et c'était très spécial, j'ai dit, Seigneur, tu es étonnant, extraordinaire. Il est un architecte. J'ai dit, tu as placé l'un, l'un, l'autre ici, mais Dieu c'est extraordinaire, ça. Non, Dieu est vraiment grand. Notre Dieu est vraiment bon. C'est. C'est extraordinaire. Il fait de merveilleux. Nous avons un précieux Seigneur. C'est pour ça que dans toutes circonstances, glorifions le Seigneur. Il s'est consolé, il s'est fortifié et il donne toujours d'une manière extraordinaire ce que parfois on ne peut pas s'entendre, mais il donne le meilleur en vain fait pour que nous puissions être heureux et les glorifier encore davantage. C'est pour ça la joie dans le cœur qui brûlait tout à l'heure, parce que Dieu a fait des, des grandes choses. Priez pour eux, que le Seigneur les soutienne, et surtout la maman, hein. nous allons prier quand même. Tendre Père et précieux, ce c'est vraiment une grâce merveilleuse, quel bonheur, quelle joie, mon cœur est consolé Père, je te remercie vraiment. Oh Père, tu me pour mon précieux frère et cet enfant, oh Dieu oui, bien, Seigneur, je t'en suis vraiment reconnaissant, sois vraiment béni, quel bonheur, quelle joie, quelle consolation Père saint Dieu. Oh Jésus, tu mènes vraiment les choses La bonne manière d'une manière extraordinaire Ben Père Saint-Dieu Que tu la protèges mon roi Qu'il soit gardé par ta main puissante Nous t'en supplions mon béni, de mes Pères. Que tes anges puissent encore veiller camper. oui au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ mon Sauveur Merci, oui Père, merci mon roi Merci pour ta bonté Merci pour ton amour et Merci aussi pour tes compassions Et pour ce que tu fais vraiment pour nos Pères Oh tu es merveilleux tu es vraiment glorieux, tu es vraiment précieux Vois la joie de ton peuple mon roi Le cœur de chacun de nos pères Pour ce que tu as fait Seigneur et Ce que tu fais, tu couronnes cette année d'une manière extraordinaire Père pour Dieu, béni soit ton nom mon roi Tu es vraiment merveilleux C'est vraiment extraordinaire ce que tu fais parmi nos pères Nous nous réjouissons et nous nous réjouissons, Père Pour cette bonté, cette grâce et cet amour que tu nous témoignes Merci encore. Oui, Père. Tu es digne de recevoir donc cette louange, Père Saint-Dieu, cette adoration, parce que tu fais de merveilles. Garde-les, pour voir pour eux. Protège-les, Père Saint-Dieu. Qu'ils soient heureux et nous serons dans la joie de pouvoir les tenir dans nos mains, Seigneur. Oh, quel bonheur. Ah, c'est merveilleux. Merci, Père. Nous te rendons gloire pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit donc béni. Ah oui Il ne fait jamais rien à moitié Il est Dieu Il nous l'avait dit, hein, cette année est une année particulière Nous les remercions pour cela Matthieu au chapitre 24 Nous lisons et puis nous prions Parce qu'il est temps aussi est avancé aussi. Matthieu chapitre 24, nous lirons à partir du verset, verset 22. Euh, il nous dit, Matthieu 24, verset 22, il nous dit, euh, et, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront donc abrégés. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Tendre part, précieux sauveur, maître de l'univers, qui connaît l'avenir par Saint Dieu. Nous te dire merci parce que tu es celui qui contrôle tout C'est avec quelle certitude, quelle assurance tu pouvais prononcer tes paroles Parce que tu savais que cela devait s'accomplir Merci encore pour la joie que tu nous donnes encore d'être encore dans ce temps où nous vivons, Père, de savoir que tu es vivant et que tu ne nous as pas laissé la ténèbre, mais tu nous conduis, Père Saint-Dieu. Poussions encore, continuons encore à agir parmi nous, Père Saint-Dieu, nous donner ta parole comme tu avais promis de pouvoir le faire. Nous te remercions parce que tu as l'œuvre, Père. Pardonne-moi, Père. Soutiens-nous et, et parle-nous encore ce soir. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui disons merci notre Père, notre Seigneur, pour um, sa façon de pouvoir faire les choses et accomplir aussi les choses. Évidemment, nous, comp nous pouvons comprendre qu'effectivement, que, puisque c'est Dieu qui exprime les choses et qui euh, le fait donc connaître en fait aux hommes, sa façon de pouvoir effectivement parler et toujours en fait une façon divine. C'est-à-dire que la parole qu'il prononce effectivement, il a dit lui-même que mes paroles sont donc esprit et vie. C'est-à-dire que naturellement parlant, en fait, il sera toujours euh, très difficile à un homme intellectuel de pouvoir réellement comprendre les choses que Dieu a eu à pouvoir lui-même exprimer. C'est pour ça que Dieu veut toujours ramener l'homme dans une position qu'il a toujours eu à pouvoir voir effectivement que nous puissions être spirituels parce que nous devons comprendre les choses spirituelles d'une manière spirituelle. Parce que je pense que dans le livre de 1 Corinthiens, au, au chapitre, je pense que au chapitre 1, quelque chose comme ça, vous allez peut-être lire ensemble avec vous, je suppose que ça doit être peut-être pour voilà. Et Corinthiens, nous allons peut-être le trouver ici, si cela ici, c'est ah, ah, ah. avec chapitre 2, pardon. Alors il dit ici, et Corinthiens chapitre 2, il nous fait savoir d'abord le premier, ici, je vais quand même lire. Pour moi, frère, je, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Vous comprenez, non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 Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est donc écrit, ce sont donc des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Vous voyez la relation Dieu nous les a révélées donc par l'Esprit, car l'Esprit de tout, même les profondeurs de Dieu.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 Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses. Mais l'homme animal, vous comprenez L'homme normal, naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc effectivement, les choses qui concernent Dieu, la parole, l'écriture que nous lisons, naturellement, on ne peut pas arriver à pouvoir la comprendre. Et nous pensons qu'effectivement, que naturellement, nous avons compris, car nous avons compris quelque chose qui vient de Dieu d'une manière naturelle, ce que nous ne l'avons pas compris. Parce que regardez très bien, dans les scènes d'écriture ici, nous venons dans Matthieu, chapitre 24. Nous pouvons revenir là-dessus rapidement. Regardez bien. Il nous dit une chose qui est très importante ici. C'est le Seigneur lui-même qui dit. Voilà. Il dit il est très bien. Il dit verset, verset 22, il dit Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront donc abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24 dit, mais car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors voyez-vous, mon frère et ma soeur, cette parole que nous venons de lire, quand nous pouvons lire cela, humainement parlant, il y a quelque part ce qui dit, on a compris effectivement, mais il y a quand même quelque part une question qu'on peut se poser. Parce qu'on nous dit effectivement qu'ils feront, ils feront quoi Ils feront des grands prodiges. Or, quand nous lisons la Bible aussi, nous savons quand même que les apôtres ont fait des miracles. Est-ce que vous suivez Et qu'effectivement, que normalement, il doit y avoir des miracles. S'il veut des miracles, effectivement, quand même, on sait que quand même, Dieu fait des miracles. Est-ce que vous suivez mais là, nous lisons que le Seigneur, lui-même, de sa bouche, il dit qu'il y aura des faux Christ et qu'il y aura des faux prophètes. Mais c'est là, en fait, ces personnes-là, ils feront des grands prodiges. Maintenant, la question est de pouvoir savoir, humainement parlant, je suis un homme. Comment moi, je, dois, je peux faire la différence d'un miracle qui vient de Dieu et celui qui vient des faux prophètes? Est-ce que vous comprenez C'est ça maintenant, parce que si, parce que humainement parlant, ben nous pouvons lire, mais alors comment moi, en tant qu'humain, je me tiens là, je vois quelqu'un qui fait un miracle et qui dit effectivement aussi que, au nom du c'est cela, non, c est, c est ça, non Et puis le miracle s'est fait, effectivement, il dit, comment je vais faire la différence pour savoir que celui-ci, c'est un faux Miracle, c'est miracle. Vous me suivez, mais si c'est dans la Bible, frère, c est, c est, c est là. je relis encore très bien. Car il s'élèvera de faux Christ. Et puis, il dit aussi de faux prophètes. Et il nous rappelle encore en disant non, non, Ils feront des grands prodiges. Vous n'avez pas rien. il a bien dit de grands prodiges. Donc, ils feront des choses aussi extraordinaires. Qui, comme le commun des mortels, lorsqu'il voit un prodige, effectivement, il est frappé par la chose. Je crois que vous vous souvenez, si vous lisez bien les scènes écritures, je pense que c'était le Simon le magicien. Il étonnait les gens par les miracles qu'il faisait, effectivement. C'était donc le magicien. Donc quand les gens le voyaient, effectivement, ils disaient, mais ça c'est la grande de la puissance qui vient de Dieu. Mais il a fallu que quelque chose se passe. Est-ce que vous suivez L'humain, quand il voit cela, il dit, ça, c'est vraiment la puissance. C'est cela, frère et soeur, c'est très important pour tout un chacun de nous. Nous devons comprendre qu'effectivement, qu on ne peut pas arriver à voir, mais je sais, non, il faut vraiment la grâce divine de Dieu dans l'écriture. Quand tu prends l'écriture, c'est, si vraiment Dieu t'a accordé la grâce et qu'il t'accorde vraiment la révélation de sa parole, frère, lève-toi et glorifie Dieu. Tout, peu importe tout le trouble que tu peux avoir. Mais glorifie Dieu. Parce que réellement, Dieu te connaît. Et s'il si te connaît, qui t'a ouvert cela, c'est que tu es un fils. Tu es une fille de Dieu. Parce que nous l'avons vu avec vous dans les, les livres des Corinthiens. Il dit Mais les hommes qui en sont ont la sage-gymène, ils ne peuvent pas comprendre cela. Pas dit Mais ce sont des choses que l'œil n'a point vues. On nous raconte ça. Hein? Qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, en fait. Mais que Dieu nous a révélé par son esprit. Tu peux lire cela, effectivement, pensant qu'on pense. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand nous entrons dans les choses qui concernent Dieu, c'est pour ça qu'il <rire> y a un bien aimé frère qui m'a fait une remarque. Sa, sa remarque est une remarque qui était censée pour moi. Oui, je suis les temps. Il m'a dit, frère, et quand tu rentres dans les choses profondes, effectivement, si elles sont tellement profondes et puissantes, je crois qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à pouvoir comprendre et saisir. <rire> c'est suite à, <rire> à une discussion qu'ils avaient eue avec un frère, <rire> parce que lui, le Seigneur lui a accordé la grâce de pouvoir, c'est un, un précieux frère. Alors, il parlait, l'autre frère là, il disait, « Oui, mais, mais tu n'as pas vu que... <rire> » Tu peux nous mettre euh, la vidéo, la fin, ah oui, c'est mardi, hein, c'est pas dimanche, hein. <rire> mais juste pour que vous puissiez voir et comprendre. Là, nous avons vu en fait de faire le chandelier, je crois que tu te souviens, le chandelier avec euh, la colonne de feu, tu te souviens, le chandelier avec la colonne de feu, et quand, là, le, le premier, d'abord c'était le chandelier avec euh, les prophètes ont annoncé, donc Jésus. Et les apôtres ont prêché. Tu te souviens, il avec les étoiles, et que je repoussais par là pour pouvoir mettre effectivement cela. Vous allez, vous allez le voir effectivement, comprendre. Vous ne pas longtemps. Alors, alors ce jour-là, nous sommes entrés effectivement dans le ministère de l'Esprit, je pense que vous ici. Alors, j'ai dit, il y a des choses qui avaient été mal présentées effectivement, qui ont conduit les gens à l'erreur à pouvoir voir. Effectivement, d'une manière erronée, les choses, en fait. Vous avez oublié. Que Dieu te bénisse. Alors, parce que, avant, c'était ces étoiles ici, quand on nous a présentées, donnez-nous l'ancien chambélier, s'il te plaît. Vous allez voir, effectivement, comme cela. Alors, c'était comme ça qu'on nous a présenté Vous vous souvenez, non La personne qui l'a fait, il savait ce qu'il faisait. Enfin, mais quand on voit comme ça, il me demande Là, c'est en fait les étoiles qui sont donc euh, chaque âge. Donc au-dessus, on voit que c'est... Là, c'est la personne qui, donc, qui, qui, qui est donc dans l'âge, qui a la puissance, qui contrôle effectivement, parce que c'est lui qui donne. Vous comprenez Cette étoile, n'est-ce pas Alors, mais non, je ne vais pas rentrer dedans, parce que ce n'est pas le jour. Hein. Aujourd'hui, nous sommes mardi C'est d'autres cours, et puis nous rentrons à la maison. Tu relances, mais j'avais dit, vos souvenirs... Comment nous sommes arrivés à ça Nous avons pu voir les scènes d'écriture et nous avons pu comprendre. Le ministère en fait, dans l'ancien Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Ici nous avons une Nouvelle Alliance, le ministère de l'Esprit. Alors nous avons nous sommes posé la question, on va savoir l'Esprit dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Il a eu effectivement, parce qu'on a eu à pouvoir voir, effectivement, que, oui, des langues de feu sont donc descendues, effectivement. Et nous avons, je pense que vous vous souvenez, nous avons dit, mais des langues de feu, c'est quoi Parce qu'en fait, nous avons été donc dans la Genèse, dans l'Exode. Nous avons vu que le Seigneur, quand il a fait sortir son peuple, ça s'est théophané, on a pu le voir, effectivement, qu'il était devant son peuple pour le conduire. L'homme, en sur la forme de la colonne 2 oui. Alors, le jour de la Pentecôte... Quand il est monté, il est descendu maintenant, parce qu'il devait habiter maintenant dans son église. C'est là qu'au Pentecôte, l'église a commencé. Donc, c'était donc de l'angle de feu. Alors, nous avons compris qu'effectivement, que tout au long de cette période, il n'y a que le ministère de qui de est l'Esprit. C'est vrai, non Et nous allons pas rentrer dedans maintenant. Regardez très bien. Donc, nous avons compris. Donc, ça veut que c'est pour ça je voudrais que vous compreniez ces choses elles sont nécessaires c'est pour ça que nous voyons que vraiment c'est les temps dans lesquels le Seigneur fait vraiment cela parce que quand nous lisons même avec le quand on voyait le messager ici non vous souvenez on nous dit bon que euh, qui est l'ange de l'Église il a fait il a donné le message et nous avons remarqué qu'effectivement qu il a donné mais qu'à la fin on nous dit, dit que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'ange dit mais c'est que l'esprit dit. Donc, c'est l'esprit qui conduit. Donc, dans chaque cas, c'est l'esprit qui est le moteur, effectivement, qui est la principale, effectivement. Alors, le frère disait donc à notre frère, dit, oui, mais euh, le pasteur a changé. Et ce qu'il a fait là, je ne comprends pas parce que, alors que, bon, parce que, c'est toujours ce que le prophète a fait, parce que ce qu'on a eu comme dessin, ça c'est parfait, ça. Alors, alors que nous avons toujours habitué, c'est là parce qu'on sait que le message est comme ça, mais lui il est venu nous, nous, nous ajouter ça. Alors, le frère lui dit, mais tu n'as pas bien suivi ce que le pasteur a pour pouvoir prêcher là. Alors, les frères ne comprenaient pas. Ils disaient, mais tu n'as pas écouté, quand même. Donc, c'était qu'il nous a montré, en fait, ce qui était le plus important en dessous de ceci. Parce que ceci, ça, je dis, ils ne sont pas vraiment importants. Vous vous souvenez Parce que s'ils étaient importants, on nous aurait dit que celui qui a des oreilles entend ce que celui qui est important dit. Frère, c'est la Bible. Ah, il dit, mais c'est pour ça qu'il nous pointe, c'est lui qui est important. Il dit, parce que celui-ci, c'est un homme. Il peut mettre ses pensées, nous l'avons vu, bien sûr que oui. Mais il dit, mais tandis que le Saint-Esprit, il ne vous conduira jamais dans l'erreur, dans toute l'art. Parce que l'objectif de notre Seigneur, oh, oh, pardon, c'est le temps. Ah ben voilà, donc, c'est pour dire que voilà, manager, tu peux être un, parce qu'on ne va pas rentrer dedans. Et alors, et ça, très bien. Alors quand le frère a dit cela, et puis avec l'autre, effectivement, et puis mon frère me dit, mais frère pasteur, est que, ne serait-il pas possible là, que quand euh, tu conduis d'entrer dans ces choses-là, comme la révélation de la parole profonde, que tu puisses... De parler et enseigner comme si on nous était encore des bébés pour que les autres comprennent bien et le frère c'est l'amour qu'il a pour son autre frère et, et j'ai senti cet amour puis il dit, il dit mais si tu peux il dit mais si tu peux vraiment nous enseigner cela comme à l'école du dimanche nous reprendre tout ça ici si, si. vous, vous, vous remarquez non il dit, mais pour que les gens comprennent. Mais mon frère et ma soeur, c'est cela le problème. Ce que, quand ce sont des choses profondes et que l'esprit nous révèle, je ne suis qu'un micro, simplement. Alors, pour que tu comprennes ces choses-là, il faut aussi que tu sois amené à ces niveaux alors, il me dit aussi une chose, hein, « Ah, Seigneur, mon Dieu, les temps filent vite. Hein. » Il me dit aussi une chose, le frère, c'est pour que vous commencez à comprendre que c'est mon souci. Il dit aussi, « Mais frère, tu vois, par exemple, quand tu as demandé à frère Jonas, vous ne vous rendez pas compte, hein, de prendre la bouteille, et qu'il ait amené la bouteille là, chez toi, et puis il soit il dit, « Mais je ne comprends pas pourquoi les pasteurs ont demandé la bouteille. » Il me dit, « Mais frère, tu es où, toi est-ce que vous comprenez Ça paraît simple. Mais mais Les frères me dit, mais je ne comprends pas pourquoi les patients ont demandé la bouteille. mes dit, mais frère, mais les patients ont demandé qu'effectivement que une bouteille est remplie, on ne peut pas ajouter. Est-ce que vous comprenez Donc, quand on est dans un autre niveau, on a difficile, alors à ce moment-là, c'est difficile de pouvoir maintenant comprendre les choses que nous recevons, effectivement, parce que il y a aussi une autre dimension dans laquelle, c'est pour ça que je prie Dieu, c'est pour ça que euh, je, je prie Dieu que, que Dieu nous aide. Je prie que le Seigneur, je voudrais, je ne sais pas comment, parce que bon c'est un souci pour nous aimer, comment voulez-vous que moi je puisse arriver à pouvoir vous faire entrer la révélation dedans Vous réalisez que vous qui poussez Amen quand la parole est portée ici, c'est qu'il y a quelque chose au-dedans de vous qui s'ouvre comme ça. Et donc, vous n'avez pas beaucoup que je commence à pouvoir expliquer. Mais déjà, c'est lui qui est ici qui nous parle, ouvre t Mais c'est sûr et certain. Parce que la révélation ne peut pas venir d'un homme. La révélation vient donc de Dieu. Vous comprenez Alors, quand nous sommes tous ensemble dans un même esprit, mais c'est l'esprit qui révèle, non donc les choses entrent Alors je voulais vous montrer, effectivement, ici, okay. voyez-vous, c'est quelque chose de très important, je me dis, mais Quand on a lu cela, on comprend qu'ils feront de grands prodiges. Ce que si le Seigneur l'a dit. Ce qu'effectivement, c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont tellement dans la confusion. Parce que le diable est entré. Je vous l'ai toujours dit, frères et sœurs, vous ok, que, que, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire non seulement ici, mais aussi partout aussi, qui suivent aussi, effectivement aussi. C'est à vous que je déclare. Dit, dit, toujours déclare. Il y a une chose que vous devez toujours prêter toujours très attention. Ce que le Seigneur, quand il nous parle, il nous montre toujours la chose qui est principale. Mais c'est la chose principale là que beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Le diable, il connaît comment travailler l'esprit humain. Ce qui est qu comme frappant de produire, ça, ça attire tellement l'attention, l'esprit de l'homme, effectivement. Et l'homme voit que c'est ça, comme je vous ai dit tout à Simon le magicien. C'est pour ça que dans ces temps ici, si vous voyez des gens qui pointent toujours les miracles, s'il y a un temps où il y a eu vraiment la profusion, des démonstrations de miracles, des c'est bien cet âge de la audition dans lequel nous sommes. C'est vraiment un âge de mélange. Mais c'est dans cet âge, à la fin, il y aura de faux Christ. Il y aura aussi de, de faux prophètes. Donc, dans ces temps ici, regardez très bien, vous voyez comment vous y vous, vous, vous regardez. À la télévision, partout où vous allez, il n'y a que des prophètes. Frère! S'il y a un temps où il y a prophète qui pousse comme des patates, je ne sais pas moi quoi, mais c'est la vérité. Des prophètes, il y en a. Oui. <rire> je regarde, j'ai dit, Jésus, tu es notre Seigneur, tu es vraiment vrai. Mais ils vous sentiront effectivement que, là, il y en a même d'autres, effectivement, qui quand ils prient pour l'enfant, la, la femme, ils pètent les pieds. Vous avez connaissé ça, non On fait toutes les démonstrations possibles. Ils ont sauté, nous avons reçu effectivement ainsi. Mais Dieu dit qu'il y en aura des fous. Mais comment, moi, je dois reconnaître, humainement parlant, la différence entre un faux et un vrai. Parce que tous font des miracles. Et parce que vous pouvez dire que, euh, frère Léonard, bon, je crois que, euh, il a très bien, parce que, euh, je crois c'est dans le Corinthien au chapitre 12, là, là je pense que c'est cela. Quand il y au chapitre 12, il dit quelque chose ici. Verset 7, il dit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné à par, par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles. Vous suivez à un autre, donc, la prophétie, à un autre discernement d'esprit, à un autre diversité de langues, à un autre interprétation de langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. N'est-ce pas Et puis, euh, quelque part, il fait... enfin, verset... Euh, verset 27... 27 vous êtes donc le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part et Dieu a établi à l'église, premièrement les apôtres secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles puis ceux qui ont les dons de guérison donc vous comprenez, non donc tout ça c'est de vrai et dans le corps de Christ mais maintenant lui, il vient nous dire aussi là qu'il y aura des faux qui feront aussi des grands prodiges. il explique, vous dit des faux produits, ils feront des grands prodiges, des miracles parce que dans le corps de Christ aussi, il y a ces dons-là, non Mais maintenant, comment moi, je dois, humainement, parlant, faire effectivement la différence Voyez-vous, mais c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a toujours des foules qui sont attirées par ces hommes qui font des démonstrations de beaucoup de choses. Oui, parce que l'esprit humain, il est comme ça. C'est ça le problème. Mais alors, comment moi, je peux... Connaître et faire même la différence entre le vrai et le faux. Ah, C'est pour ça, frère et soeur, que je vous l'ai dit, je l'ai dit encore ici, que même tous ceux-là qui prétendent avoir dit que. Nous avons reçu les le messages, nous le croyons, et ça du temps du soir, nous avons donc la parole et que nous avons du don, parce que peut-être nous pouvons avoir aussi du dons de faire ceci et de ceci et de cela. Vous me suivez Est-ce que vous me suivez Amen. Il y a, je vois aussi quelque chose que je pense. Là, me... non, non, non, non, non, entre nous, je profite après quelque temps. Il y a... Si j'ai dit ça, je ne sais pas comment est-ce que j'ai envie vont interpréter. Mais il y a un souci quand même avec vous, un peu. Que Dieu te bénisse pour le don qu'il t'a donné, effectivement. Fait. Il y a des églises, en fait, où ils n'ont vraiment pas ce que Dieu nous a donné comme don comme ça. Écoutez d'abord. Ils ont seulement quelqu'un qui conduit les chants. Mais quand il conduit les chants, vous entendez l'assemblée comment elle répond. Toute l'assemblée chante. Vous êtes touchés par la, comment le, le, le retour, le retour de l'assemblée. Mais vous, je me pose la question, frère. Vous êtes ceci du 1er janvier au 31 avec des non, c'est vrai. Ils font presque vous pousser. Vous me mais là-bas non. J'ai dit que hier, mais oui mon grand. Si eux, ils avaient un don comme ça là-bas. Mais je crois que les bancs sont très... Mais ils ont seulement un frère là qui, qui chante seulement comme ça, vous voulaient l'assemblée tout entière. Là qui suis, j'ai dit, Dieu soit béni. J'ai dit, Jésus mon roi. Frère, moi je souffre, je pleure. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire vous êtes tellement lourd, mon frère et ma soeur, avec tout ce que Dieu vous donne ici. Si ce que Dieu fait ici serait là-bas, vous verrez que même, même les murs, on devait les écarter. Il n'y a pas d'engouement quand vous êtes là. Vous êtes toujours comme des muets, comme des gens qui sont un peu morts. Il n'y a que deux, trois, quatre, cinq. Mais alléluia, gloire à Dieu. Frère, c'est pas qu'on vous pousse, mais ça montre quand même les degrés de vos. Quand même, quand même, quand même. Si on n'avait pas de chanteur avec... Vous allez voir la différence. Mais oui, c est, c est... que Dieu vous bénisse. Vous, qui vous Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Là. Et là, je voyais simplement un, un frère qui était... Je vais regarder, hein, avec une guidare qui, qui jouait. Je pensais à Isaac. Mais regardez comment la congrégation... Vous, il faut peut-être vous supplier... Il faut peut-être beaucoup. C'est ça, parfois, on dit, Seigneur Jésus, on, on donne. Alors, c'est mieux d'aller en voyage missionnaire. Parce que là-bas, eh oui, les gens, ils voient des grandes choses. Oui, c'est vrai, parce qu'ils <rire> vous reçoivent et ils, ils attendent de la part. Et puis, vous sentez le retour qui vient. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir le retour J'étais assis là. Bon, je vais m'arrêter maintenant. J'étais assis là, frère et soeur. Que Seigneur te bénisse. Il était ici. C'est quand il a commencé avec là. Hein, vous tous. Hein je regardais, je vois. J'avais des larmes. Je pleurais là. Mais je sentais lui comment il voulait que vous reveniez. Il tapait ici pour que la réponse vienne de vous, effectivement. Mais c'était quelque sorte, quelquefois, effectivement. Vous n'avez pas remarqué Il était là. Entre lui il était tellement son cœur dedans. Mais vous j'ai dit, mais Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire Vous êtes lourd comme des béton. Vous aussi, vous allez alourdissez au aussi l'atmosphère. C'est ce que c'est là qui se passe. Vous l'entendez, tapis, tapis, tapis, tapis, tapis, tapis. Ah oui, moi je suis assis là. Je côte et j'observe. Que Dieu nous aide. Les venons, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. La grâce de pouvoir t'avoir avec nous, Père, d'être conduit, d'être éclairé, de nous réjouir encore davantage, mon roi. De pouvoir également aussi apprendre de ta part, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu fais, et c'est vrai, ton travail est en profondeur, ton œuvre est en profondeur, mon roi. Tu nous as amenés encore ici, Père Saint-Dieu. Je te remercie pour tout le don. Que tu déverses effectivement dans cet endroit, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment prendre à apprendre à cœur, bénémoine Père Saint-Dieu, pour te remercier et te dire encore combien tu es toujours merveilleux pour nos pères. Sois donc béni, sois donc exalté, sois donc élevé aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, dans nos cœurs, dans nos âmes, bénémoine Père Saint-Dieu, pour la bonté que tu nous témoignes, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et la joie de pouvoir également t'avoir encore avec nous, Père Saint-Dieu. Oh, chaque jour qui passe, nous pensons à à ce que toi tu es pour nous, Père. Sois béni, Père et Dieu, et sois glorifié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pardonne-nous encore ce soir et aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à nous accrocher à toi, surtout à apprendre à pouvoir te servir, être zélé pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci, merci encore pour ton peuple, Père et Dieu. Pardonne et soutiens, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, manifeste comme tu l'as toujours fait cette grâce à notre endroit, afin que nous puissions être à toi comme tu le veux, Seigneur, oh Dieu. Travaille nos, nos cœurs et nos vies, bénémoine Père Saint Dieu, nos âmes, et, et nous te disons encore merci, merci pour ton amour, et merci encore pour ta bonté, merci encore pour le soutien et le secours que tu ne cesses jamais de nous apporter, mon bénémoine Père son car nous avançons avec toi et, et nous sommes heureux de pouvoir également te servir, Seigneur, c'est un peuple qui est à toi, mon bénémoine, Père Saint Dieu, nous avons tous besoin de toi, mon Seigneur, tu es le Dieu qui nous instruit, qui nous conduit, qui nous éclaire et et qui veut nous enseigner encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu Sois donc éclairé, sois donc béni, bénéfice Père Éclaire-nous encore davantage, mon roi Et que nous puissions vraiment, Père Saint-Dieu Apprendre à pouvoir vraiment vivre Et te glorifier, peu importe ce qui s'est passé dans la journée Peu importe ce que nous pouvons avoir, à avoir à penser Mais quand nous entrons dans ta maison, Seigneur Oh Jésus, mon roi, nous ne réalisons pas vraiment le privilège Et la grâce que tu nous as vraiment accordé, Père Saint-Dieu notre esprit devait être libre, Père. Nos cœurs vraiment libres, Père Saint-Dieu. Nous, dans toi, même quand tu viens, tu parles, c'est comme un mur qui est tellement froid, glacial, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, Père. Pardonne-nous encore, mon sauveur, et aide-nous, mon Seigneur, mon Père Saint-Dieu. C'est vers toi que nous voulons tourner vers les regards et te servir encore. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père.